Complétez les traitements que vous suivez habituellement. J'ai mis à votre disposition sur la page d'accueil de mon site naturmania.fr les liens pour accéder au programme et bénéficier de vidéos inédites et e-book PDF gratuits. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si ce n'est déjà fait, cliquez sur « notification pour être averti de toute nouvelles vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.